Mes premiers souvenirs remontent plutôt avant l'époque de maître de conférence que je suis arrivée ici donc en 1985 euh, en tant qu'étudiante. Déjà la première surprise, ça a été effectivement le lendemain de, la, de, de mon recrutement de croiser un de mes anciens profs euh, qui, qui me dit euh, « bonjour chers collègues, bienvenue ». Donc ça m'avait fait une, une, une impression euh, euh, très agréable et très inattendue. C'est que des bons souvenirs pour moi, un contact avec les étudiants, le, les collègues, les enseignants. Pour monter une structure, et puis en quelques mois et au bout de deux ans, on a réussi à créer toute une structure de recherche, et ça, c'est vraiment un super souvenir en fait. Donc, on peut dire que l'université a beaucoup changé tant au niveau structure et d'un point de vue informatique, énormément quoi. J'ai connu l'époque encore des secrétaires qui étaient avec des machines à écrire, et maintenant, on a des secrétaires qui sont avec des, des matériels très évolués côté informatique. Et donc, j'ai été vraiment très très bien accueillie, et dans tous les services que j'ai fait euh... Vraiment une université toujours bien accueillie. On peut toujours compter sur quelqu'un. On est bien entouré quand on arrive à l'université. C'est de faire le tour des bureaux, d'aller discuter un petit peu avec les, euh, les, les, les collègues qui sont en place, savoir un petit peu quelles sont les spécificités de, de l'enseignement ici, de la recherche. Ou de ne pas hésiter à aller voir les collègues et de, de frapper à la porte, de se présenter. Dans cette grande structure, je pense qu'il ne faut pas hésiter à bouger de service en service quand on a la possibilité de faire. Essayer de passer un maximum de concours pour pouvoir évoluer. D'essayer de se documenter au maximum via euh, tous les outils que met à disposition de l'université. Bah, S'ils veulent pratiquer une activité euh, sportive euh, sur le ou les campus, ils viennent euh, dans les cours, donc ils récupèrent une plaquette avec toutes les activités. On a un site internet dédié aussi. Je dirais premièrement, ne pas se déprimer à cause du temps. Il finira par refaire beau à un moment. Deuxièmement, une certaine ténacité. Tout n'arrive pas immédiatement, mais ça finit toujours par arriver. De se renseigner beaucoup sur tout ce qui est proposé pour les nouveaux arrivants. Je trouve que la, la journée de, pour les nouveaux, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Pour moi, Rena, c'est la diversité, je dirais dynamisme. Pour moi Renin, c'est toute mon expérience professionnelle. La variété de, de, de, de sites, euh, variété d'étudiants. Bah, RENA, oh, c'est une grande famille. Je dirais aussi convivialité, c'est vrai que c'est une, une université à taille humaine. RENA, en un mot, c'est probablement la créativité. On recherche. Beaucoup de possibilités pour vraiment évoluer techniquement. Oui. Une université vraiment dynamique. Mon arrivée, c'est novembre 62 et mon départ, c'est octobre 2008. Euh, moi, mon arrivée, c'est en 1964 et mon départ, c'est il y a 2-3 ans. Mais est-ce qu'on est vraiment parti Donc, On essaye d'inventorier les, les trésors que possède l'université et puis aussi de présenter ça au public. Ben, je veux dire que c'est beaucoup de ma vie avec euh, des moments euh, instants de plaisir. Moi, c'est la liberté. Liberté d'enseigner, liberté de chercher, liberté de, de créer, de, re, de rencontrer d'autres gens. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.